et salut à tous les australiens c'est gabriel aujourd'hui on se retrouve pour la recap des hypernova photon. voilà donc euh, j'ai un petit paquet dans une très bonne carte Donc une très bonne carte je suis pas déçu ça, ça a à peu près remboursé mon, mon investissement donc on va commencer par booster des lapsus de armée de l'ombre 3 brigade qui est à 20 centimes d'euros Après, euh, Aegirine, gémir Jade de Glace, qui est à 2€. Après, grande Guignol, le dragon du crépuscule, qui est à 10,99€. Après, Ribbrum, le dragon éclatant qui est à 6,99€ après on a dogmatica alba zoa qui a 4 centimes après on a Neremas, evidiski qui a 2 centimes donc jusque là il n'y a pas trop de il n'y a pas trop de voilà Fourmier le sorcier circulaire qui a 2 centimes. Et je pense que je vais le garder parce que c'est un mousse de type insecte et j'en ai besoin. Et c'est un insecte synthoniseur. Varis allotrope dimensionnel. Varis qui a 2 centimes. Alors, Cancre la sournois qui a 5 centimes. Fierté de l'or, Tête Nitro, qui a 2 centimes une pièce. Bigram, l'Empereur, Cap Rapace de la Couronne Forestière, qui a 49 centimes. Reine Papillon, Danaos, qui a 2 centimes. Avènement pharaonique, qui a 2 centimes. Ruche énorme, hégémone, sextagger, qui a 2 centimes. Ninja vert. Ninja vert, attendez, que je vais vous prends dans mes notes, 2 centimes. Voilà. Chojou Billion des mille mains, 2 centimes. Inscription protecteur du tombeau, 6,50 euros. Et là, c'est la carte la plus chère. Planète pressurisée, West Dog, 50 euros les amis. Pour le deck Yashitara, 50 euros donc je pense que 50 euros donc euh, je, je, je je passe par Paypal hein. voilà je passe par Paypal je la fais 50 euros je ne vais pas payer les frais de transport parce que c'est 1 euro et quelques euh, l'enveloppe, mais ça sera bien sécurisé boutique de tenue des sirènes sur mesure 2 centimes après on a répétition générale des acteurs des avis qui est à 2 centimes après on a apopis dieu démarrer qui est à 2 centimes et après on a fierté démarrer vos moteurs qui a 2 centimes pièce voilà après ça c'est toutes les raretés donc après si vous avez des communes à me demander, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Alors, sachez déjà que j'ai gardé tout ce qui est bestial, photons, galactiques et euh, marqué. Parce que c'est que des communes. Et euh, voilà, tout simplement, on en a besoin avec, euh, avec les potes. Donc voilà, j'ai gardé... J'ai gardé. Alors, j'ai regardé. Arrêt du temps photon, bestial bandrek, lumière du marqué, bestial bandrek, fatalité marqué, fatalité marqué, empereur photon, sang galactique, temps photon, sang galactique, empereur photon, fatalité du marqué, lumière du marqué, invocateur galactique, lumière du marqué, arrêt du temps photon, invocateur galactique, empereur photon, bestial bidrek, lumière du marqué, bestial bidrek, invocateur galactique, bestial bidrek. Après photon, sans galactique, arrêt du temps photon, fatalité du marché et sans galactique. Voilà. Après toutes les communes. Je, je sais pas, j'ai pas regardé combien font les, font les communes, mais voilà. Donc sur ce, les amis, je vous laisse. Je vous dis à plus. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Moi, je vais le faire. Et on se dit à tout de suite